Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter le Gypsy, gestion informatisée du PSC1. Pour y accéder, tapez dans votre moteur de recherche préféré, Gypsy de votre académie. Pour rappel, l'identifiant et le mot de passe sont les mêmes que votre boîte académique. Nous voici dans le menu formateur. Commençons par le bas. Ici, vous pouvez accéder au manuel du Gypsy sous format PDF. Le trobinoscope vous permet de voir les fiches des autres formateurs avec leurs photos s'ils l'ont donné. La partie suivante, la partie documents, contient les documents officiels, dont administratifs, des attestations de réussite et des fiches individuelles de suivi. Il peut contenir aussi différentes informations en fonction de votre académie. La rubrique « Mes infos » vous permet de poster une photo de vous et de changer, si besoin, votre établissement scolaire, votre discipline, etc. La partie « Évaluation » n'est pas active. Enfin nous avons la gestion et la création d'une session que nous allons voir en détail. Commençons par créer la session. D'abord, vous devez enregistrer le type de session: PSC1, formation continue recyclage ou GQS. Ensuite, le lieu: par exemple, Mont Saint Aignan, au CRDP Rectorat 2. Voilà. Ensuite, vous devez indiquer les formateurs de coanimation éventuels, les dates, le début, prévoyez une semaine de délai pour que votre session puisse être enregistrée à temps. Et enfin, la date de fin, vous avez prévu de faire votre session. Vous allez indiquer votre nombre de stagiaires, 10 maximum pour un seul formateur si le public est élève ou adulte. Et enfin, vous allez enregistrer votre demande. Passons à la gestion d'une session PSR. Ici, je vois mes sessions en cours ou passées. Celle-ci, les certificats ont été envoyés. Celle-ci, c'est une session annulée. Celle-ci, la session est valide et là, j'ai une demande en cours. Je peux supprimer cette demande ou la modifier. Allons voir la gestion de la session en cours. Je vais vérifier la date, l'endroit, la demande a été acceptée. Je vais passer aux stagiaires. Donc ici, je vais pouvoir ajouter des stagiaires. Je peux évidemment modifier aussi les stagiaires déjà enregistrés. Donc je vais commencer. Donc monsieur Einstein, de prénom Albert, qui serait né le 02-12-2002, dans le département de Seine-Maritime et dans la ville de Rouen. et qui est en classe de troisième. Donc vérifiez bien toutes les orthographes, les dates de naissance, attention de bien mettre 2002 et pas 02. Voici mes stagiaires. Donc, je retrouve Albert. Je vais pouvoir aller sur la validation de mes stagiaires. Donc mes stagiaires sont ici. Est-ce qu'ils ont participé à toutes les phases de formation Est-ce qu'ils ont réalisé tous les gestes Et... Est-ce qu'ils ont fait au moins un cas concret Donc C'est le cas. Je vais pouvoir les valider tous, un par un. Voilà. Et je vais enregistrer. Je vérifie, ils sont bien tous validés. Je peux encore modifier les noms, les dates de naissance. Je vais passer à la clôture du stage. Le stage est validé pour tous les stagiaires Non oui donc, tous mes stagiaires sont validés. Je peux retourner en arrière et je vois que le statut est passé sur stagiaire validé. Il n'y a plus qu'à attendre la validation par le rectorat. Le ou la responsable du gypsy académique a reçu ma demande. Il m'envoie le procès verbal. Le voici. Donc, pensez à vérifier. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Signé. Votre PV et faites signer votre chef d'établissement. Au moment de l'impression, pensez à imprimer en format paysage. S'il y a plusieurs feuilles, faites plutôt un recto verso. Quand le responsable académique aura reçu mon procès verbal, il changera l'état de ma session et m'enverra les certificats. Quand vous aurez reçu les certificats, n'oubliez pas de clore définitivement la session. Également, n'oubliez pas de garder une copie du procès verbal, avec toutes les signatures et de faire des photocopies des certificats pour qu'ils soient mis dans les dossiers scolaires des élèves. Voyons maintenant la gestion d'une formation GQS. Il y a quelques différences. Donc, comme d'habitude, on va vérifier et on va pouvoir inscrire nos stagiaires. Je vous rappelle que vous pouvez inscrire jusqu'à 15 stagiaires pour un formateur en GQS. Commençons par Madame, Chauviou Curie, attention aux orthographes, le prénom Irène, faites également attention aux accents. Elle serait née le 1er janvier 2001, attention là encore aux années, bien complété, dans le département 76 et dans la ville de Rouen. Ce serait une élève de quatrième. Vous allez pouvoir rajouter vos stagiaires. On va passer à la validation du stage. Donc, on va valider la stagiaire. Évidemment, il faudra le faire pour les 15 autres stagiaires. Quand tout sera terminé, pensez également à clôturer le stage. Voilà, ici. À la différence, c'est que ici, vous pouvez avoir directement les attestations GQS. Pour ça, vous cliquez sur « Recevoir » et vous allez les avoir directement dans votre boîte à lettres académique. Il ne vous reste plus qu'à les imprimer et à les distribuer à vos stagiaires.